Bienvenue sur le LPS 2019 avec ESP et j'ai le plaisir de recevoir Fabien Degardin avec moi qui était déjà présent à l'édition précédente avec Benighted et qui est revenu cette année avec Fry tot Comment ça va Bah écoute, Fabien. ça va très très bien. Ça Depuis va, la très dernière très Ouais ouais, on est bien ici. Ouais Alors parle-nous un petit peu de Fry tot euh, Alors FryTot c'est un, un groupe de, de, de death metal euh, à l'ancienne, on va dire, avec quelques... Euh, euh, quelques, quelques teintes un peu actuelles, un peu groovy, etc, etc. Et donc c'est un, un projet euh, qui a été euh, initié par Étienne euh, Sartou, qui est le batteur d'Acmé qui a enregistré en fait euh, donc euh, tout l'album, et euh, qui a demandé à Arnaud Strebel, le chanteur de Carnival In Call, avec qui je, je, on est vraiment de, des potes depuis très très longtemps, Et donc Étienne et, a demandé à faire le, le chant à Arnaud, et Arnaud et Etienne m'ont demandé de venir enregistrer les solos sur l'album. Hein. D'accord. Donc cet album-là est sorti euh, l'année dernière chez Mystic Broad, euh, distribué chez Season of Mist. Et, euh, et donc, euh, ben nous voilà, en fait, pour notre deuxième date euh, euh, au Hellfest, voilà, on a joué ce matin. Aujourd'hui c'était premier jour du Hellfest, ouais, vous avez rare. ouvert, c'était sur la altar, je oui, crois Oui, c'est ça, ouais. Okay, sur à la à 10h30, ouais. comment s'est passé le concert eh ben, écoute, c'était super euh, et En plus, il euh, y avait du monde et de l'ambiance, donc euh, du coup... Euh, non, non c'était vraiment bien. Euh, on pensait que ce serait pas forcément facile d'ouvrir euh, à cette heure-là. Et, euh, et en fait, euh, super ambiance, les gens super réceptifs, euh, voilà. C'est euh, vraiment très très bien, L'année dernière, avec Benighted, vous étiez aussi sous-tente Oui. Et pareil, ça avait, été, ça avait ramené un monde fou. Euh, oui, avec Midnighted, bah, c'était l'altar la... aussi. C'était la aussi euh, Oui, c'était cette, euh, cette scène-là aussi. Et euh, on avait joué un peu plus tard, je crois peut-être à 14h ou quelque ça, chose ouais. comme ça. Et euh, c'est archi-blindé, euh, grosse ambiance de fou aussi, enfin... Euh, euh, non, c'est toujours de toute façon euh, extraordinaire de jouer au Hellfest, quoi. Euh, voilà. Et je sais que d'ailleurs maintenant, ton bassiste aussi est passé sur ESP d'après ce que j'ai compris. Oui, tout à fait, Pierre est passé euh, chez ESP et il en est très très content. Euh, je ne sais plus quel modèle il a, mais euh, euh, une H 1004 si je me rappelle bien. Ouais, ça doit être ouais. ça. Et euh, ouais, ça sonne d'enfer. Franchement, c'est. Ouais. Non, non. On est content. Vous avez pu essayer déjà d'autres modèles pendant les tournées Comment ça s'est passé euh, Comme je te disais, nous, on revient de, de tourner avec Be United. Ouais. On a fait deux grosses tournées. On a fait une, une tournée européenne avec Aborted et Cryptopsy et Be United, du coup. Et euh, donc, du coup, moi, j'avais, euh, j'ai reçu euh, le, le modèle LTD. Ah, je crois, que c'est le BB 600. Ça. Euh, donc j'ai fait toute la tournée avec. D'ailleurs c'est l'une des seules qu'on est... qu a vu en France un petit peu et euh, elle n'est pas très connue. Mais euh, tu... est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu choisir cette, euh, cette Alors, guitare là moi, à, à la base j'étais plutôt parti sur des, des guitares baritones, euh, voilà parce qu'on joue en si et dropé en la aussi des fois. C'est une Viper baritone je crois déjà. Oui, ça. une E2 Viper, ouais. Voilà. Donc j'avais déjà ça et je voulais prendre euh, une deuxième guitare pour euh, bah, pour être bien tranquille euh, et avoir euh, ça en secours et tout. Et donc sur cette tournée européenne, j'ai joué avec la LTD sur toutes les dates. C'est une guitare, c'est bien équilibré, les micros c'est top, c'est du... c'est dessus. Pareil, il y a un système piezo, bon, alors on l'utilise pas spécialement mais voilà. Mais Ce qui est appréciable, c'est que du coup c'est évolutif pour moi aussi, pour éventuellement dans d'autres projets ou d'autres enregistrements, pouvoir essayer des choses, tester et tout quoi. D'accord. Et du coup, maintenant, pour toi, la suite du programme, tu restes les trois jours sur le Hellfest ou euh, juste aujourd'hui Ah bah écoute, là, on, on a rangé les guitares, elles sont en sécurité. Maintenant, okay. on va faire le... Euh, voir des groupes. <rire> on va, avoir, non, on va en profiter un maximum, euh, voir euh, se balader, voir un maximum de groupes, okay. euh, voir, voilà, des, des copains qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Euh, on a toujours l'occasion de, de, de croiser à droite, à gauche, et puis euh, forcément faire un peu la fête. Et en tout cas, profites en bien et peut-être à l'année prochaine du coup. Mais bah j'espère bien. A bientôt. Quand et merci bien. beaucoup. Merci.